Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous parler des commissions de trading. Donc bien sûr l'objectif lorsqu'on fait du trading c'est de gagner de l'argent, il faut de ce fait tenir compte des commissions, des coûts de chaque transaction. Vous savez que moi je me spécialise sur le, sur le scalping mais j'essaye également de faire de temps en temps des trades plus longs de manière à gagner plus sur chaque trade. Donc je vais reprendre l'exemple que j'avais pris précédemment, donc sur le DAX avec le broker JFD Bank. Donc je trade essentiellement le DAX. Donc on a deux types de commissions lorsqu'on fait du trading. On a d'abord la commission du broker, puisque c'est un intermédiaire donc entre vous et les marchés et donc bien sûr il doit gagner sa vie donc il prend une commission. Alors vous avez des, des brokers qui prennent une commission fixe, c'est le cas de JFD Bank et vous avez des brokers qui eux intègrent la commission dans le spread. Le spread qu'est-ce que c'est C'est l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente et c'est une commission que, prend, que prennent les banques. Donc c'est la commission interbancaire auxquelles euh, sont soumis tous les brokers. Donc si vous choisissez un broker, essayez de voir s'il vous compte une commission fixe ou s'il intègre euh, la commission dans le spread donc dans la commission interbancaire. Moi je préfère l'option euh, prise par JFD Banque, c'est-à-dire que vous voyez très bien quelle est la commission euh, sur chaque trade donc euh, c'est une commission qui intègre l'achat et la vente et par exemple chez, chez JFD Bank sur le, sur le Dax, la commission euh, donc pour 1 euro le point est de 20 centimes. donc 20 cents pour euh, 1 euro. Ça veut dire que si vous faites un mouvement si le marché fait un mouvement de 1 point, vous avez une commission de 20 cents donc il vous reste à ce moment-là, compter la commission interbancaire il vous reste 80 cents sur un mouvement d'un point donc on va voir cela avec des chiffres donc imaginons qu'on traite le dax à 1 euro du point donc le marché monte ici vous avez l'indication d'un signal qui vous fait penser que le marché va se retourner et redescendre, vous prenez une position. Alors on va avoir deux, deux, deux frais de commission au départ, c'est-à-dire on va d'abord avoir les 20 cents de commission du broker, et ensuite on va avoir la, le spread interbancaire qui est de 1,5 à 2 points. Ça, ça va varier en fonction de l'actif que vous tradez. Mais ça varie également en fonction de l'heure. Donc par exemple pour le DAX si je veux prendre un trade avant 7h du matin ici à Tenerife donc 8h en France je vais avoir un spread de, de 5 points donc c'est assez élevé. Qu'est-ce que c'est en fait Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un handicap au moment où vous prenez votre position. Donc si vous voulez prendre votre position Juste ici à ce niveau-ci où j'ai tracé la ligne bleue et eh bien vous allez avoir un handicap parce que lorsque vous prenez votre trait, il va pas, votre point d'entrée ne sera pas là directement sur la ligne bleue, il sera un petit peu décalé. Donc avant euh, cette heure ici j'aurai un décalage plus grand qui sera de 5 points et euh, à à 7 heures donc ici j'aurai un décalage moins important donc qui sera de 1,5 à 2 points environ lorsque lorsque j'arrive à 7 heures du matin après 7 heures du matin ici donc ça fait une grosse différence donc il ne faut pas trader à n'importe quel moment non plus donc et selon les actifs que vous tradez ça peut varier très fort aussi donc c'est ce petit handicap qui est, que tous les brokers ont donc que vous aurez quel que soit le broker que, que vous choisissez par contre, ce qui peut, ce qui peut être variable d'un broker à l'autre, c'est la commission qu'il va intégrer soit en le rajoutant au spread interbancaire, soit euh, comme JFD Bank, donc ce sera une commission fixe. Donc imaginons que nous prenons une position ici à la vente, donc on va avoir notre petit handicap, c'est-à-dire qu'on va commencer à gagner de l'argent si le marché part bien dans ce sens-là à partir du moment où on a compensé le spread interbancaire. Donc on aura cette commission-là qui va être déduite de nos gains plus on aura la commission du broker donc les 20 cents. Donc Imaginons que le marché parte dans le bon sens, qu'il fasse un mouvement de 10 points et bien on aura donc un gain de 10 euros moins les 2 euros de spread, si c'est 2 points de spread, moins les 20 centimes de commission du broker. Donc on aura un gain pour un mouvement dans notre sens, donc de 10 points, on aura un gain de 7,80 euros si on traite à 1 euro le point. Inversement, bien sûr, si vous prenez un trade à la vente et que le marché... Vous fait une fausse cassure et qui repart dans l'autre sens, et eh bien bien sûr, vous allez avoir un mouvement contre vous, et ce, ce sera donc 10 points dans le sens inverse. Donc, on aura moins 10 euros à rajouter, donc aux 2 euros de spread et à rajouter aux 20 euros, euh, aux 20 cents, donc de commission du broker. D'où l'intérêt, bien sûr, de couper le plus vite possible votre position vous voyez que le marché ne part pas dans le bon sens. Si vous augmentez bien sûr, si vous, le marché part dans, dans votre sens et que vous augmentez donc la taille de vos positions donc si on est à 10 euros le point à ce moment-là donc vous avez 2 euros de commission du broker et 20 euros de spread, donc qui est le, la commission interbancaire qui, qui n'est pas, n'est pas négociable elle par contre les 2 euros de commission du broker c'est négociable à partir du moment où vous faites un, des volumes importants tous les mois vous pouvez négocier avec votre broker et arriver à réduire ce point là donc si vous, vous faites si vous tradez à 10 euros le point et que vous avez un trade dans, dans le bon sens donc vous aurez 10 points vous aurez gagné 100 euros moins les 2 euros de commission du broker, moins les 20 euros de spread, donc il vous restera 78 euros, donc 78 euros, euh, comme on dit en Belgique. Donc vous voyez que ce n'est pas la commission du broker qui va vraiment handicaper votre, votre trading, donc vos gains. Euh, le spread, il est variable, il peut descendre parfois en dessous de 1,5 ou il peut aller bien au-dessus. Euh, selon les, les moments de la journée lorsqu'il y a des news on peut avoir un, un spread plus important. Donc il faut être prudent et il faut bien gérer ça et vous voyez que ce n'est pas les commissions des brokers qui vont vraiment euh, vous, vous, vous handicaper, il faut vraiment avoir une méthode efficace pour limiter un maximum vos pertes et bien sûr optimiser vos gains. Donc en scalping vous pouvez soit couper rapidement vos positions soit couper une partie de vos positions et laisser, laisser courir vos gains. Donc vous euh, voyez si vous, avez, si vous faites 100, 100 points à 10 euros le point ben vous avez gagné directement 1000 euros moins la commission du broker moins le spread qui eux sont des coûts fixes. Donc vous aurez tout, le spread qui est de 2 euros, si vous faites 10 points ou 100 points ça restera la même chose et la commission du broker qui elle restera la même aussi. Donc ça ce sont des coûts fixes, ce que vous devez essayer de faire bien sûr c'est faire un maximum de trades gagnants et essayer d'optimiser euh, votre trades également. Donc euh, prendre une partie de, si vous essayez de faire un trade plus long, prendre une partie euh, de, vos, de vos gains à un moment donné, une autre partie un petit peu plus tard et essayer de laisser courir votre position le plus longtemps possible mais ce n'est pas toujours évident donc moi je vous conseille de, de, de trader en surtout ne pas attendre trop longtemps pour prendre vos gains, soit vous coupez directement votre, vos gains toute la position, soit vous prenez deux tiers de vos gains, soit vous, vous laissez courir un petit peu plus longtemps, ça c'est en fonction de la configuration du marché, de votre expérience, des différents signaux qui vous sont donnés euh, par les différents indicateurs ou, ou par le marché et c'est cela qu'on apprend donc dans des formations au trading. Donc si vous êtes intéressé de, de bien gérer tout ça, de bien apprendre comment gérer ces trades, comment faire du scalping efficace, comment optimiser vos gains et euh, avoir le moins de, de pertes possibles, eh euh, je vous suggère de, de prendre des formations qui vous expliqueront ça. Vous avez ma formation Scalping, ma formation Scalping qui est Donc vous avez un lien ici en haut de, de ma vidéo et vous avez également sous la vidéo des liens pour une, une formation donc au trading qui vous expliquera tout ça en détail, surtout les signaux pour prendre les signaux au bon moment, pour éviter les pertes et pour optimiser vos gains et arriver à devenir un trader gagnant régulier c'est ce que je vous souhaite. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la, partagez-la et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt au revoir.